Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur l'alimentation de mes chats au barf, donc à la viande crue. Je vais pas revenir sur pourquoi je les nourris comme ça, je vous laisserai aller voir la vidéo que j'avais faite, la première vidéo que j'avais faite, expliquant pourquoi je les nourrissais comme ça et combien ça me coûtait et euh... Et voilà un petit peu les bases donc si vous débarquez complètement et que vous connaissez pas ce type d'alimentation je vous conseille de regarder d'abord euh, cette première vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler plutôt euh, organisation donc euh, comment je m'organise euh, au niveau du matériel au niveau euh, des approvisionnements au niveau du stockage euh, comment ça se passe au jour le jour parce que euh, c'est un mode d'alimentation qui demande un petit peu d'organisation voilà je vais vous dire euh, quel menu je fais comment comment je varie un petit peu et, et puis surtout on va parler organisation en vacances euh, puisque c'est d'actualité donc euh, comment je fais euh, quand euh, mes deux chats viennent avec moi, ou euh, comment je fais quand euh, je les fais garder. Donc je rappelle que si jamais ce type d'alimentation euh, vous intéresse, euh, il faut d'abord bien se renseigner sur euh, la marche à suivre pour euh, passer ces animaux au cru, donc que ce soit les chats, les chiens, les furets... Euh déjà pas mal. Je vous mets en barre d'infos le site où moi j'ai tout appris, qui est hyper bien expliqué, et aussi le groupe Facebook d'échanges où les modératrices sont hyper efficaces pour répondre à toutes les questions et on voit qu'elles s'y connaissent à fond. Donc voilà, moi cette vidéo je vais vous donner des astuces pour l'organisation au quotidien, mais je vais pas vous expliquer comment faire concrètement pour faire des repas équilibrés, etc. Donc si vous voulez passer vos animaux au cru, renseignez-vous bien avant. Et l'organisation que je vous présente elle est pour euh, bah, deux chats euh, donc euh, deux chats dans un appartement parisien de 23 mètres carrés donc forcément c'est pas la même organisation quand on a euh, deux énormes chiens et qu'on vit à la campagne sur le site que je vous ai donné ils préconisent beaucoup de choses il faut savoir que pour des chats euh, on n'a pas besoin de 15 15000 couteaux parce que notamment les eaux charnus, on va pas en donner des gros et ceux qu'on va donner sont relativement faciles à découper donc pour débuter vous avez besoin d'un couteau qui coupe bien prenez en quand même un qui coupe bien parce qu'il euh, y a certaines viandes qui sont un peu difficiles à découper, donc euh, c'est important. S'il est pointu, ça permet de désosser plus facilement euh, les os. Alors, moi, j'ai investi dans une feuille de boucher, mais en soi, je m'en sers plus parce que ça coupe super bien. Je m'en sers pas euh, pour l'utilisation que c'est fait normalement. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas censé couper net euh, les os. Il faut désosser. Parce que sinon, les os, ils deviennent cassants et euh, c'est pas bon pour euh, l'estomac de vos animaux. Bien sûr, euh, il va falloir une balance de cuisine pour pouvoir faire les rations. Euh, il va falloir une planche à découper. Alors, moi j'ai commencé avec une planche en bois, vous allez manipuler beaucoup de viande crue, moi je vous conseille d'investir assez rapidement dans une planche en verre, euh, c'est beaucoup plus hygiénique, mais pour commencer la planche en bois ça suffit la largement. Vous pouvez avoir besoin d'un marteau, alors certains ont un hachoir, moi j'ai pas de hachoir, donc euh, pour certains os charnus qui sont un peu durs, euh, ça peut valoir le coup de mettre quelques coups de marteau dessus. Un truc un peu indispensable c'est le congélateur, parce que euh, comme je l'ai dit dans la première vidéo, si vous voulez réduire les coûts, il va falloir acheter en gros. Et euh, même en termes d'organisation, je pense que c'est compliqué d'acheter euh, au jour le jour. Pour faire les rations, il va vous falloir euh, alors soit des tupperwares, soit des sacs congélation ou euh, toutes sortes de boîtes pour pouvoir faire les rations, alors moi comme j'ai un congèle qui est pas énorme non plus je peux pas me permettre de prendre des boîtes parce que les boîtes ça prend plus de place dans le congélateur et moi je suis très très limitée donc du coup euh, j'ai commencé par les sacs congélation et je vous montrerai la technique que j'utilise maintenant pour essayer de faire un peu moins de déchets moi j'ai aussi un petit superroir dont je me sers comme poubelle spécifique pour les déchets de viande, parce que si vous commencez à mettre dans votre poubelle beaucoup de déchets de viande crue, vous allez très vite avoir des bestioles qui vont arriver. Donc je sais que certains congèlent leurs déchets en attendant de les jeter euh, vraiment. Moi ce que je fais c'est que je les mets au frigo dans un petit tupperware. Et ce que je fais en général c'est qu'une euh, fois par semaine quand je vide la litière, dans le sac poubelle où je mets la litière, je mets aussi les déchets de viande. J'essaie de faire ça la veille euh, où le camion poubelle passe, comme ça ça reste pas trois plombes dans la poubelle de l'immeuble. Parce que sinon, euh, là pareil, la gardienne elle va m'en vouloir au niveau des bestioles. Si comme moi vous n'avez pas de voiture et que vous habitez dans un endroit où il y a quand même relativement des bons transports en commun, il va vous falloir soit un gros sac de rando, soit un caddie pour pouvoir transporter la viande quand vous allez la chercher en gros. Moi mes deux modes d'approvisionnement c'est soit je vais dans les épiceries asiatiques à Belleville où là vous avez pas mal de viande et surtout les abats pas trop chers. Après, on trouve pas tout, donc euh, je suis obligée de faire aussi des commandes groupées. Alors, les commandes groupées, vous avez des groupes Facebook euh, où l'idée, c'est de se mettre à plusieurs pour acheter de la viande. En gros, euh, moi, je prends en général chez Easy Barf. Et donc, il y a une des personnes qui s'occupe de faire la commande pour tout le monde. Et des fois, il faut aller chercher euh, 20 kg de viande à l'autre bout de Paris. Donc, moi, j'y vais avec mon sac à dos de rando et euh, voilà si vous avez des chats, je vous déconseille d'acheter les abats en gros, j'ai fait cette erreur au début. Et moi mes chats, ils consomment chacun 16 grammes d'abats par jour, ce qui fait 32 grammes pour les deux. J'ai acheté des paquets de 3kg d'abats, et comme ils ont un abat différent pour les 7 jours de la semaine, et eh ben euh, ça me fait 100 semaines euh, d'abats avec 3kg. Donc autant dire que ça encombre pas mal le congélateur. Alors maintenant les abats, quitte à les payer un poil plus cher, comme c'est des petites quantités, euh, je les achète à Belleville. Ou dans des boucheries à côté de chez moi. Euh, parce que sinon ça prend vraiment trop de place euh, dans le congélateur. Donc comment ça se passe quand j'ai une grosse commande de 20 kg euh, qui arrive Donc ça arrive en grosses plaques euh, qu'il va falloir découper euh, en rations pour pouvoir euh, les ressortir chaque jour. Donc il faut savoir que les chats et les chiens... Euh, ils ont un pH d'estomac qui est fait pour euh, gérer vachement mieux les bactéries que nous. Donc si vous décongelez et recongelez de la viande, euh, ils supportent ça très bien. Donc moi ce que je fais c'est que je mets toute la viande euh, dans ma baignoire. Autant ma baignoire je m'en sers pas beaucoup pour prendre des bains, mais euh, pour la décongélation c'est hyper pratique. En général quand je fais ça, euh, donc bien sûr je ferme la porte de la salle de bain et j'ai Chewbacca qui attend tout. Toute la journée devant la porte, le temps que ça décongèle. Et ensuite, bah, je me prends. Euh, ça dépend de la quantité de viande que j'ai à faire, mais ça peut prendre plusieurs heures à faire toutes les rations. Il y a plusieurs façons de s'organiser. On peut faire soit euh, les rations individuelles euh, toutes prêtes dans des sachets de congélation. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des portions euh, par jour de viande, d'os charnu et d'abat. Et donc mes portions elles sont pour deux chats, comme ça euh, chaque jour je prends un paquet de chaque, euh, je décongèle, je divise en deux, puisqu'ils prennent des portions chacun de 150 grammes en tout, ce qui est beaucoup parce que c'est pas des gros chats. Donc par jour, par chat, ils ont 90 grammes euh, de viande, 45 grammes de charnu et euh, 16 grammes d'abat. Donc du coup quand je fais mes portions, euh, je vais faire euh, des... Paquet de 90 x 2 donc 180 g de viande de 16 x 2 donc 32 g d'abat et par contre les eaux charnues je vais les faire des paquets chacun séparément et il y a certains eaux charnues que je vais garder pour deux jours et donc pour éviter d'utiliser trop de sacs de congélation, moi ce que je fais c'est que j'utilise du tissu imperméable alors c'est le même que j'utilise dans les culottes de règles et comme il m'en restait je me suis dit bah voilà. En gros, il faut un tissu euh, dont les fibres vont pas aller dans la viande, donc euh, un tissu comme le pull, ça marche très bien. Euh, je pense qu'avec des vieilles nappes cirées ou des choses comme ça, ça doit marcher aussi. Et ce qu'il y a, c'est que comme c'est un tissu euh, qui coûte quand même un peu cher, euh, j'ai pas encore remplacé tout... Dans mon congélateur. Clairement, j'utilise encore du plastique dans mon congélateur, mais à chaque commande, j'essaye de me recommander un petit peu de tissu et au fur et à mesure de remplacer le plastique par du tissu donc, lavable. Et puis, et chaque jour, le tissu que j'ai utilisé, je le rince à l'eau froide, je l'imbibe de vinaigre blanc et puis je le passe à la machine et après je peux le réutiliser. J'ai pas parlé du vinaigre blanc comme un indispensable dans le matériel. Euh, indispensable parce que euh, c'est un désinfectant et désodorisant et quand vous utilisez de la viande crue il faut faire attention parce que les, autant les bactéries elles sont pas dangereuses pour vos animaux autant pour vous il faut faire attention euh, donc dès que vous avez fini euh, vos portions ou même euh, quand vous utilisez vos couteaux vos planches à découper on désinfecte euh, au vinaigre blanc euh, moi j'ai euh, pris un vaporisateur euh, où j'ai mis euh, du vinaigre blanc dedans et puis euh, j'en utilise euh, des quantités assez astronomiques même quand vous avez fait vos portions et que vous avez les mains il euh, y a une odeur de viande qui persiste même après euh, vous êtes lavé les mains plein de fois bah, vous pchitez sur vos mains avec du vinaigre euh, vous pleurez un peu si vous avez des griffures de chat et, euh, <rire> et normalement ça va mieux après donc une fois que j'ai fait mes portions et ben je vais les mettre au congélateur alors au début, mon congélateur, c'était un bordel monstrueux. Que Récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du grillage pour faire des séparations dans mon congélateur. Ce qui me permet d'avoir des bacs pour mettre la viande et pour séparer les portions. Et donc ça, c'est hyper pratique. Donc j'ai collé au pistolet à colle du grillage dans le tiroir de mon congélateur directement. Donc voilà, une fois que toutes ces portions sont faites, comment ça se passe chaque jour et bah, Chaque jour, euh, je sors de mon frigo la portion que j'ai mis à décongeler la veille. Euh, je découpe, je répartis dans les deux gamelles et je m'assois ici exactement euh, avec un chat euh, de chaque côté. Pour éviter qu'ils aillent manger la gamelle de l'autre, parce qu'ils sont assez malins. Et Rocky qui adore le... les coffres de lapin, euh, elle va manger d'abord le sien. Et puis euh, Chewbacca qui adore les rognons de porc, et ben il va manger d'abord le sien. Et puis une fois que chacun a fini, ben, ils vont aller voir dans la gamelle de l'autre pour prendre ce que l'autre a pas mangé. Et donc ça, euh, d'un point de vue équilibre, nutritionnel, c'est pas très bon pour eux. Et puis euh, pareil, euh, si un chat mange trop de cernu, il va être constipé après. Et si un autre chat mange trop d'abats, il va vous faire euh, de la diarrhée. Donc on essaye d'éviter. Et puis aussi, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je trouve un moyen de fermer ma cuisine. Parce que c'est une cuisine qui n'a pas de porte, hein, je suis dans un petit studio. Euh, donc ma mère m'a filé une barrière pour bébé qu'elle avait pris pour euh, mon neveu qui maintenant a grandi, et donc je ferme la cuisine grâce à cette petite barrière. Alors clairement ça les empêche pas de passer, hein. ils passent au-dessus, quand ils étaient petits ils arrivaient à passer entre les barreaux, euh, mais au moins ça les ralentit, parce que euh, la première fois que je leur ai donné de la viande crue, je me suis retrouvée avec des coups de canard dans mon lit, qui est aussi mon canapé, et là je me suis dit il va falloir trouver une solution parce qu'en gros ça stimule leur instinct de chasseur et donc du coup euh, des fois ils vont se mettre à jouer euh, avec la nourriture euh, ils vont se mettre à grogner et partir se planquer quelque part avec alors des gens qui ont des plus grands apparts ou des maisons euh, ils peuvent mettre un chat dans deux pièces différentes ce qui fait qu'ils euh, se sentent moins en concurrence l'un par rapport à l'autre ils se sentent moins l'obligation de protéger leur proie et donc ils font un peu moins de n'importe quoi avec et moi j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup avec leur viande quand c'est des viandes un peu plus dures à mâcher Genre euh, le porc ou la babine de bœuf Si je le coupe pas en bouts assez petits, Rocky elle me fait valdinguer ça euh, dans toute la cuisine et Donc du coup la barrière euh, ça les ralentit euh, Donc j'ai le temps de les attraper si jamais ils veulent se barrer Et donc la viande reste dans la cuisine là où il y a du carrelage Et puis quand ils ont fini de manger euh, Je prends la gamelle et je la remets au frigo Et là je pite du vinaigre de cidre euh, partout par terre, et euh, je nettoie. Et moi, ce que je fais, c'est que je leur donne la ration entière le matin. Euh, quand ils ont fini de manger, en général, il en reste toujours euh, un peu, je range au frigo et je donne ce qui reste le soir. Je sais qu'il y en a qui euh, divisent vraiment et qui donnent euh, genre, les eaux charnues le matin, et puis le soir la viande. Euh, moi, je donne tout d'un coup, et puis euh, ils, ils se régulent. Alors moi j'ai un peu la chance d'avoir des chats euh, qui sont pas difficiles du tout. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Alors euh, sur le groupe Facebook et euh, dans les fichiers du groupe, vous avez plein de techniques pour essayer de faire manger des chats difficiles. Euh, moi je sais que le seul truc euh, qui a été un peu nécessaire à certains moments avec Rocky, c'était de lui mettre un petit peu de levure de bière euh, sur les morceaux qu'elle voulait pas manger. Et elle adore ça. Euh, dès qu'elle m'entend... Ouvrir le pot de levure de bière pour moi est la cour tout de suite. Euh, faut pas en abuser parce que c'est un peu trop salé. Donc euh, ça peut être une aide temporaire mais faut pas que ça devienne non plus une habitude. Pour vous donner un aperçu d'une semaine type. Donc le lundi en général je fais foie de lapin, euh, os de poulet et soit du cœur de dinde. Euh, Ou maintenant je donne de la babine de bœuf. Le mardi c'est poisson. Donc je donne les poissons entiers non vidés. Donc du coup euh, c'est des proies entières. il euh, n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc le mercredi, c'est rognon de porc, euh, coffre de lapin et euh, gésier, où euh, comme le gésier, ils n'aiment pas trop, un moment j'avais tenté la viande de cheval, mais ils n'aiment pas trop non plus, donc maintenant je tente euh, la viande de lièvre, qu'ils n'aiment pas trop non plus, donc euh, je vais chercher autre chose, mais <rire> mais bon, même quand ils aiment pas trop, ils mangent quand même, ils finissent quand même par finir leur assiette. Le jeudi, c'est caille, alors... Euh... Je leur donne une demi-caille chacun. Donc si c'est des cailles qui viennent de l'épicerie asiatique, en général elles sont vidées. Donc du coup je rajoute un abat, donc euh, un rognon blanc par exemple. Si c'est des cailles entières de Easy Barf, bah là je laisse euh, tout. Euh, le vendredi on a du foie de bœuf ou de porc, ça dépend ce que j'ai trouvé. Euh, coup de canard et puis cœur de poulet. Le samedi euh, c'est rate de bœuf, alors ça c'est le grand kiff de Chewbacca. C'est le jour où je dois le surveiller à fond pour qu'il n'aille pas voler celle de Rocky. Je mets un bout de coffre de lapin avec et puis du porc. Et le dimanche, c'est foie de dinde, euh, coup de poulet et euh, de la dinde ou du poulet ou de la poule. Donc voilà, si vous faites vos recherches, vous verrez que ça correspond à peu près à ce qu'on conseille. Donc euh, une fois du, du poisson par semaine ou alors euh, un petit peu chaque jour. Il y a du foie un jour sur deux. Alors soit on en donne tous les jours, mais du coup euh, la moitié des abats euh, soit un jour sur deux euh, entièrement dans les abats. On a bien une viande blanche pour deux viandes rouges, sachant que tout ce qui est cœur, gésier, ou ces trucs-là, euh, la babine et tout ça, ça rentre dans la viande rouge. C'est très bien expliqué sur euh, qu'est-ce qui est considéré comme des abats et qu'est-ce qui est considéré comme de la viande rouge sur le site, je vous laisse aller voir. Euh, les chats sont des carnivores stricts, donc ils n'ont pas besoin de légumes. Après, Chewbacca est un fan absolu de légumes, donc euh, ça lui arrive de manger de la salade, euh, de venir me voler ma salade, de venir me voler du chou. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour sur l'organisation au quotidien. Euh, maintenant, on va parler du cas des vacances. Donc il y a deux cas. Il y a Le premier cas, c'est bah, ils viennent avec moi. Euh, et donc là, il faut que j'emmène avec moi euh, leur ration. Donc ce que je fais, c'est que je prends des gros tupperwares et euh, je vais prendre euh, les portions encore congelées euh, dans le congélateur, les mettre dedans. Je mets ça dans un sac congélation, si vous avez une glacière c'est encore mieux, mais bon, moi en général je me balade avec toujours mon sac de rando, euh, plus les chats devant, donc je peux pas m'embarquer avec une glacière. Donc je mets dans un sac congélation, euh, je mets un ou deux pains de glace avec, et franchement euh, je suis déjà allée chez ma grand-mère euh, en Auvergne avec ça, donc... Euh... Je ne sais plus combien c'est d'heures de train, mais c'est pas mal. Comme vous avez une certaine quantité qui est congelée et euh, tout est ensemble, plus les pains de glace, plus le sac congélation, ça arrive, c'est encore congelé. Et comme je vous l'ai dit, si c'est un peu décongelé, c'est pas très grave. Et quand je les fais garder, euh, l'idée c'est que ça pose le moins de problèmes possible aux personnes qui les gardent. Il faut que ce soit euh, le plus simple. Euh, donc du coup, ce que je fais, c'est que là, je vais découper vraiment les portions par chat. Et euh, vous pouvez prendre des boîtes. Moi, j'ai pris des Eco Cup, comme ça. Et euh, dessus je vais écrire lundi Rocky, euh, lundi Chewbacca, et euh, voilà j'ai plein des déco ups euh, où il y a écrit les jours et les noms des chats. Comme ça si jamais vos chats ont des portions différentes, on ne se trompe pas. Et donc voilà, là je prédécoupe tout, tout est découpé en petits morceaux. Pour la personne, il y a juste à prendre le verre, euh, le mettre dans la gamelle euh, tous les jours, et, euh, et il n'y a aucun souci. Euh, si c'est plus de 3 jours, il faut bien sûr qu'il prévoit un peu de place au congélateur. Sinon, trois jours au frigo, ça tient parfaitement. Pour des chats, ça reste quand même des quantités assez limitées. Euh, si vous avez des gros chiens, j'imagine que c'est un peu plus d'organisation que ça, mais je sais qu'il y en a qui partent en camping avec des grosses glacières pleines de viande pour leurs gros chiens. Euh, donc ça se fait aussi, mais euh, je suis pas experte dans ce domaine-là. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des astuces euh, par rapport à ça, si vous avez des questions sur l'organisation, je crois que j'ai à peu près fait le tour, euh, mais on sait jamais, j'ai peut-être oublié des choses. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche euh, des notifications, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo